Dites à Pumpkill et, euh, et Mizy de venir sur, euh, sur mon Discord, les gars. J'aurais aller leur dire ah, sur le chat. Stream, hein. ah, entre Français, on va pouvoir discuter de la suite de la compétition. Même, toi, ça, ça va être sympa. Du coup, là, ça va spec fort euh... Aizen contre, contre FIFA Kill. Castle, les gars, c'était trop, trop bien quand il y avait le shop à Castle. Il personne, castle, personne castle, qui, il y a qui personne. Ils horrible. vont tous devant, gros. Ils vont tous là-bas, là. Allez. Ouais, déjà, là, il n'y a personne. C'est quoi, on loot On prend l'écho, hein. Ouais, mais tranquille. Ça joue ensemble vous avez vu Ah il est venu avec ah, moi Ah mais c'est Jokis qui est monté avec lui Ouais c'est ah, ça Je vais faire un petit tour au shot les gars je reviens euh, je crois que ils sont... ah, les allez, gens ze... sont au fond hein C'est bizarre hein, comment ils ont joué vraiment ouais, ouais Vous ça. regardez qui là vous avez pu leur moi j'ai Moi là Il va peut-être écraser les mecs Ah ouais, presque J'ai Aizen aussi non, Il a ce C'est top killer Aizen pour l'instant Y'a un mec en dessous de moi Euh... Oui Ouais ouais c'est possible il est top killer ouais vous avez fait des grosses games ou quand vous avez joué contre eux okay, En Ouais, genre beaucoup de kills je veux euh, dire. euh... La deuxième... La deuxième game ouais Ouais surtout y'a un peu de monde hein. La, la game, première ouais. c'était bof Mais la deuxième game on a fait pas mal de kills ouais Nous ils ont fait tellement de kills les enfin, allemands C'est bah, ce que c'était la strat On avait oh. vu qu'ils avaient des lobbies faciles et que j'avais des durs donc on s'était dit Je vais hoster et mettre des super durs direct Comme ça, ça euh, il ils, vont, ils vont en chier Frérot on a perdu le colis en une demi seconde un On est mort 12 fois de suite mais oui, on s'est fait exploser. On avait vraiment bien joué sur cette game, c'est exactement ça. Et après, la deuxième, bah. Franchement, ils étaient meilleurs. Franchement, ils étaient meilleurs deuxième. Et la troisième, on avait plus de kills qu'eux, à la fin, on a vu que c'était perdu. Il frag à part un chic Juste dommage que Physics soit venu avec plus peut-être. Je pense qu'il a du bon frickel sur lui là. Il fait un kill, 5 kills, zone 2 kills. Ouais, oh. ah, il va die là. Ah, je pense que je vais mourir. Ah, non, il fait ils ont un tryhard. Ça des gros... oh, oh, Le oh, steking, oh. le staking. Nice. C'est le téléphone de chaud qui dit ou je rêve là Ouais, j'entends une. <rire> c'est son Tokiwoki. <rire> <son> <rire> ah ouais, c'est son Mais non. <rire> ouais, je... <rire> ou délue. alors c'est le micro-ondes ou un truc comme ça, on dirait une incendie, frérot. Attends, j'ai passé vite fait sur FIFA Kill et tout pour voir ce que ça donne un peu. Ah, je regarde. Je meurs. Ah, Attends, il a combien de kills Il a 6 ou 9 J'arrive pas à voir à quelle qualité. Il a 6. Ouais, 7 ils 7 ont déjà mois. leur classe et tout en plus. Ah, oh ouais, ils, ils sont bien, vraiment bien. Ah, bien. bien. Vas-y. Et puis pour, par rapport à Aizen, ai eux ils se sont pas. Par contre, es c'est un truc de fou ce mon qui Walkie là. De ouf. Wesh. Il a 7 bombes, FIFA Kill, ils sont pas collés. Jackie, <rire> il en a 7 je crois. Ah ça tombe sur cool. lui. Wiki oui, là ils sont bien... Mais Est-ce que tu bien. sais... Comment savoir Tu sais quand tu tues un mec des fois t'as l'info sur toute la map. Comment tu fais pour avoir ça Genre là il l'a eu fait kill là. Je, je sais pas vraiment. Sur les pas, vidéos que j'ai ouais. vu les mecs ils disent que c'est par rapport aux ouais. jetons que tu ramasses, tu ramasses par terre. Tu sais quand, sur le cadavre d'un mec... Non ça ça, non, non. Des coffres, non. Ça, moi, ça me donnait des coffres. Ah ouais non je crois pas... Je disait ça j'ai essayé ça a jamais rien changé je comprends pas comment ça s'active. Ouais j'avoue je sais pas ah ouais, ça frag du hein, clé de chez FIFA Kill. Hein. Ah Aizen, ouais, compliqué ça tombe sur lui comme des mouches. Ah de ouf oh. Après, il y a du skin CDL, ça te compliquait peut-être. hein. Il faut pas pour lui visiblement. Ah, il se parle à ben hein, FIFA ah, Kill non. et euh, Juki's. Ouais, il meurt pas. Ah, J'ai perdu trop de temps, j'avais pas Et là, regarde FIFA Kill, enfin, Juki's il spawn pile quand il y a le colis. Le timing ah, ultime. Bah, ouais, les gars. Ils sont bien là, FIFA Kill. Hein. Ouais. Y'avait un truc qui te bipait, je Ah, les gars, je suis désolé. C'est quoi ce bruit C'était quoi bruit C'est l'autre enculé de deuxième Toki j'aurais dû l'éclater, tu Ouais, Mais en fait, je suis allé chier, ce connard de Toki, il a 10 kills, Patrick. Oh la dingue. Wow, Zen 4 kills, qu'est-ce qu'il se passe Ouais, FIFA kill 10 kills, c'est compliqué pour la team Tu l'as pris toi ou pas Je crois que le a pris le colis instant en plus, c'est même pas. Oh là là il va, se faire oh niquer, a... alors, il va se faire niquer alors ah qu'il vient de prendre ses armes euh... Ah bah là c'est ah bah euh, fun game Il y a encore un euh... autre Il va en prendre une un avance de fou là ah Ouais ça va avoir une grosse avance ouais, une grosse Non J'ai un petit ejectiste mecs qui arrivent sur loadout. C'est quoi comme dernier truc que je prends Il y a 4 mecs sur load Oh là là, FIFA il enchaîne Regarde comment ça retombe, regarde comment ça retombe gros Ah ouais Ah c'est vrai qu'il a eu un drone entier là, FIFA kill Non mais oh là là, oh la la les free les gars, regardez ça Oh la la, ils se régalent Oh le poulet Merde, ça vient En oh vrai, ouais, il va faire une 30 bombes. Aizen, il, a, il ah est, est quand même en fait mode teigneux. Il est retourné, il, fait, il enchaîne. Ah, oh, il enchaîne. Aizen, il est énervé. Hein. Il veut passer, il veut le faire. Parce qu'il les a mis dedans, c'est le spawn. Ils sont trop collés alors que les autres, ils ont été slay instant. Donc, j'ai rien que ça, ils ont pris 10 downs, je pense. Ah, ça, ah, voilà. le problème du pompe. Hein. Aizen, il est devant. Il y a FIFA qui. Ah, euh... il flash. Non, mais Aizen fait un gros travail. Hein. Il est, il, est en, il est en plus 2 malgré euh, un open-field Ah il remonte Bon oh, bah là ça va être compliqué en plus il a fait FIFA kill Ah oh, il l'a vu Oh Il s'est oh. oh, okay. fait un stamp. il s'est fait un stamp. Ok c'est peut-être maintenant Je crois qu'il a 4 kills physiques Quoi Bah ils ont je fait crois. un start pourri tous les deux <rire> et et je crois qu'il a... Il s'est collé, il a pas de monde et... Euh... Après non. là y a encore le colis, hein. on peut en profiter Peut-être qu'ils ont, ouais, peut qu ont eu besoin de 100% Peut-être qu'ils ont besoin de 100% de leur capacité pour nous battre, ils, ils peuvent plus maintenant <rire> <rire> Ils ont tout donné là, ils ont plus de mana là. Oh les, <rire> les pauvres, j'espère qu'ils vont, hein, qu vont quand même perf C'est la cas, première boss, game hein. Allez, Izan, petit, petit robot ah. C'est la première game hein juste pas qu'ils se, euh, qu se prennent un down 20 quoi Down 20 tu sais que c'est fini Ah nous on a pris up, down 15, première game On s'était dit on peut peut-être le faire. On a pris Dom 30 et après, voilà. Après, pour le coup, on aurait presque on gagné. Mais euh, ouais, c c ils ont ils, ils ont été rigolos les années physiques à la fin. Genre, j'ai crouch devant eux pour leur demander de la thune, ils me l'ont filé. De mon côté. <rire> <là -haut rire> J'en étais, les là, étais, là, les étais des là, des là les gars. Ah, il vise avec son pompe. Ah, oui. il, il ramène, hein, il reprend des kills. Oh là là, les free kills qu'il a, c'est terrifiant. Là, Fifa kill, il a du mal à regain, aussi. Ah. Ah ouais, y'a plus colis ça va être chaud là 18 kills déjà hein, putain c'est. Aizen ah. est à 11 hein, il suffit qu'il ait un bon enchaînement. Un de plus là Il a encore sa classe Jucky je crois en plus, J'allais voir. Mais là par exemple tu vois la différence ah ouais. entre, euh, ah, et entre Jockey, FIFA... là classe et tout. Oh. Hein. Ouais mais entre FIFA et Aizen là par exemple tu vois la différence. Tout l'esprit. Quoi Tous les sprits qui lance Jason. Euh... Regarde Aizen, Aizen, enfin, gros voilà. enchaînement, gros enchaînement d'Aizen il mais le Pentagone, sont en train d'exploser, méthode. Il bute même les bottes, Aizen. Euh, <rire> tout le ce qui, tout ce tout mort, tout tout ce qui bouge meurt. Il pète son crâne, son crâne, son crâne <rire> sur le son, je kiffe. Nous, on a eu full problème avec le son, c'est un truc de fou. Ah ouais, vous aussi plein de mecs dans les... Dans les ah mais là, c'est du jamais vu, carrément. La vie de ma mère, je te l'ai pas dit, y à un moment, j'ai enlevé mon casque pour voir si je m'étais pas trompé de sens, frère. Il y a un <rire> ce ah point là, ouais. frère Et même pas, hein, même pas. Juste, je comprends pas. Ah il ouais, y a un vrai problème de son. Il y a un mec qui courait au-dessus au oh, de moi. Euh... Oh pas bien, il a Mets-toi en métal, ouais, gros, j'entendais rien les du tout. Pas, me spawn les mecs me spawnent dessus, me cross. Ah, euh... ouais, c'est trop. Et pourtant, quand tu écoutes la killcam du mec, c'est une dinguerie, il bruits de pas. Hein. Je suis quasiment sûr que notre dernière game, maintenant que c'est fini, que c'est bien passé, je suis, quasiment sûr que le niveau 30 il trichait. Vraiment Ouais, quand j'étais au shoot, j'ai regardé des clips. Et le mec il était trop chelou, vraiment. Ah ouais. Ta merde. Par contre, les, les gars, vous trouvez pas que les nouveaux, les nouveaux bots ils ressemblent trop des gens Bah, bah déjà, si. Bah, ah, je, je me fais, fais inutile, bait quoi, toujours. toujours. Je me fais bait de ouf, moi, c'est juste au mouvement que tu le sais, mais des fois c'est trop tard. Hein. Le Raven, t'es trop nul en plus. Ils auraient dû faire euh, obtenir un truc, ou je parle un drone, un radar je ou un genre, truc. Là, là tu, tu, tu prends ton temps pour aller le faire, y a rien. Ah mm. oh ouais, il a 25 kills. Il est down-set non. là, euh, Aizen. Il a 25 kills 25 voilà. Attends, je crois que ouais. j'ai vu. 23, 23 kills. 23. Oh la la, oh le drone Oh, là oh là là mon dieu Mais comment ne pas péter son bureau là Et ah des fois là. je ne comprends pas, il est one-shot et des fois il te met une balle. C'est quand c'est au-dessus en fait. La tête ça one-shot, en-dessous ça one-shot pas. Ah ouais, je ne sais pas. Ok. Bah moi non plus. Il a 24 kills, il reste 20 personnes. fuck. Oh, oh. oh, Fusen et Pentagone, ils ont mis une raclée à euh, méthode. Ah ouais Ah oui. Ah c'est bien sûr. ils sont down hein. 20. 20 méthode. Oh, bah, là c'est perdu hein. Je 24 et 15 et 13 pour les Espagnols. là. 46, 28. Là il prend beaucoup de risques hein. Là ça peut être le tournant de la game. Regardez la théorie de FIFA. Ça peut être maintenant. Regardez ça, regardez ça, oh la la, oh la la la triple, un... la triple en bon en se ses couilles C'est de... ah, abusé Le Les gars de... il... Il... il va faire une plus 30 en tournoi gros Ouais je l'avais dit au début en plus, un... il va faire une 30 euh... hein <rire> C'est un truc de putain Il se pas beaucoup mais... entre eux en tout ça Mais gros il... Oh non en oh mais l'ouvre Oh la la la la C'est bon Hé hey, Milzy, toi qui est euh, joueur à... de Warcraft toi aussi comment ce que, qu'est-ce que vous expliquez sur le niveau de FIFA C'est sa vision de jeu qui est parfaite, son positionnement en plus de son shoot moi c'est ça, ça un... c'est un, un, un, tout, tout un en fait. Ohlala là là là là. Hein. Oui oui il, il, a, il a pas trop, te trop te de mouvement mais... Bravo. Non c est c est c est se, en fait il se déplace tranquillement bon Regarde il la donne le mec à droite mais là, il, là. Cherche, il cherche dans la, la pas, maison ouais, il, il, plus il, plus il, plus. il sait qu'il peut se faire niquer de là, il prend une power pose Il sait être lent à certains moments, là où nous on se précipiterait Ça se que c'est un joueur Bah c'est ça ouais, c'est quand tu butes le mec, t'as tellement de l'info pour être bien Il s'en fout en fait Mais les gars, ce mec il a de la glace dans les veines Oh ah il l'a eu, il l'a eu. Il est 34 en dessous lui, je crois. Vous l'aviez ah vu pas. Ah, ouais, ça été Oh la la, oh la la. Mais... Oh la la, oh la la. 30 bombes la. Ah, il joue alert man d'ailleurs, je vais oh. pas alert Mais ah ouais, ouais. en vrai, je me demandais si jouer mp 5 sur des plus faciles, c'est pas plus simple pour enchaîner. Et pompe sur les lobbies durs. Bah, pompe, c'est dans les lobbies durs. Et là, j'aime tellement ce mec. Euh... Après, les lobbies faciles, ça, permet, ça permettait. Oh là, là les gars. 31. Il se régale. Hein. Il se régale. Et... Oh, oh, et, et, il y a, il y a phys Physique euh, qui, qui oh, s'est quand même, alors, est alors, quand même battu pour aller en chercher hein. Physique 12. Il a pas fait de frag en fait. Cas, fure, il a pas fait de full ouais. start quasiment. Il, ouais. a... il a combien de du case right, right. Killed, killed, it's killed. It's oh, wow. oh non Oh la frappe, oh, la frappe ouais. ça c'est <inaudible> pas de way, il se faire son pire là. D'ailleurs, pour une petite anecdote, il a commencé à J ai J ai Island you know know le jour du tournoi lui. Sérieux Aizen il s'en est chopé un, il en reste deux à croquer là. Ce serait bien que Physique, je pense qu'il peut prendre les deux avec son Shotgun. Il sait où ils sont. Par élimination, ils peuvent être que dans l'eau ou être glitch ici. Oh là, ils le prennent. Ça, mine de rien, au mental, c'est dur. Je pense qu'il pourraient être dans un peu plus de 10, non Un peu plus, je crois. Ouais, être dans 15. Je prends les là, ils ont 46 kills, je crois, là. À deux il est vachement mobile avec sa P5 hein, c'est euh... Ouais. Ok ouais. Oh, 14 ouais, ouais. De, de, down 14, ça, ça aurait pu être pire hein. les, les gars ils ont fait 84 kills dans ce genre de lobby hein. On est trop habitué à tomber dans ce genre de lobby C'est triste hein <rire> Ouais de ouf Les ultras, j'espère que ça vous plaît, ce petit cast euh, improvisé, je pensais me barrer et arrêter. Et en fait, il y a encore des Français en liste, il y a, y, a, y a FIFA que j'apprécie énormément, Pentagone ils sont vachement forts. Je trouve ça ah, intéressant qu'on regarde si si ça même. ensemble. Euh, Vas-y, ça vous dit, on regarde, on regarde tout ensemble, chat. Ça mmh, vous chauffe bah Là, il a ping son spawn. Attends, là, là, il, là, je vais, je re je vais revirer la coup, caméra. Ah, ah, il Allez cams, hop, on disparaît les gars. Bah, C'est parti pour la game. Il prend l'hélico direct. Ah ouais Oh il est une arme à chier Oh, ah, il prend... oh, oh my god Il va avoir les cartes Je crois il a pas eu... Oh Il a trop bien joué Il y a, il y a Fifa oh, qui... Il porte... a la oh là là. Oh, oh, oh, oh, oh le 1 HP gros Il est pas <rire> non, mort de non, chute Putain Ça m'étonne qu'il ait tiré ah, un coup chance. par coup. Moi cette arme je en automatique direct hein. Bah en vrai moi je fais pareil Je savais On même pas, pas qu'elle y a eu Ah elle est trop forte en automatique Maintenant, -auto, oh, les oh là là, le joueur cool cross nec. C'est 6 de KD <rire> Joueur cross, Aizen <rire> Bien Oh, oh quoi Ça, c'est ce qui est cœur La D5 de merde Mais wesh On est où, là Dans son en plus. Il est mort au milieu du couloir, quoi La physique est, ah, est, est mort où, du coup un gros, gros, gros lobby. On passe se Stamine maintenant quand même, pour le show. Oh, il a pas vu les armes à gauche. Ah, elle est bien cette arme. Elle est vraiment ouais, bien. Est pas... La, la bouton de, de balle plus. Aussi. Ouais, ouais. La été euh, soi-disant, mais de trop fort. Tu sais que personnellement, ouais. les gars, juste de mettre oh, ouais, la, la boîte de plaques par terre, de prendre le temps, de prendre la ligne, ça, ça stressait hein. Tu pas ouais. envie de perdre ce temps. sont c'est tellement long. En fait, en game normal, tu remarques pas, mais là, en tournoi, c'est toujours de rapide. Oh là là, c'est beau, c'est beau. Oh là là, oh là non, non. là, non, oh, non. Non. Non. non Non Oui, non, oui. Non, pour le Mais tu vois, physique à l'assistance, c'est assez magnifique. Hein. Ouais, c'est vrai. vrai. Et le reste du coup, ouais, pour la route vrai. en plus. A ouais, euh... Un euh... C est, c est, les gars, le shop, quand il était là en bas, avec cet hélicoptère, c'était bon, ça. Ah ouais. On peut, on peut. Vas-y. En tout cas, ce genre de tournoi, vraiment cool, hein. Ah, ah franchement c'est vrai, moi j'ai préféré ça, que les j'avais bah, fait euh... Et j'ai trouvé ouais, l'orga vachement bien c est c est rapide. Ah, ouais. En vrai le système de TO3 genre de... de toute façon, ça marche la raison, on est pas du, aller, du, coup, ouais. Coup, ouais. du coup là on a, on a gagné ouais, quoi, quoi les gars Alors en carte finale je crois qu'on gagne 500 euros chacun Non c'est 2000 le groupe 1000 chacun 1000 chacun Alors Castle a plus personne en fait Pas mal Et vers la gauche... vers un je vais trouver des 1000 chacun. Allez, goodbye. J'étais à, <rire> les... à moi. Bah, pas bah, tu... encore. Tu vas faire quoi avec les 1000 euros, moi, euh, monsieur Hid Bah, ouais, écoute, euh, je sais pas. Hein. Honnêtement. On va mettre le plein dans la voiture. La nouvelle. <rire> C'est quoi ton prochain achat là Ta voiture et ta setup maintenant T'as déjà le setup, Hit, non là, Ouais, en vrai, j'ai le setup. Ouais, hein. ouais, ouais, je l'ai upgrade ouais, depuis le temps. Et la voiture C'est vrai qu'il fallait. Hein. La voiture, je l'ai. Oh là là. il a raté le. Oh là là oh là là, oh là là non Putain, ils sont. Ah, est... Euh, ils ah pas ça, ça, craque, ah, ça compte... ah, mais c'est ouais. normal. Hein. Est-ce est euh... que vous avez une team que vous avez affrontée les premiers jours qui s'est. qui a joué agressivement pour mettre fin à la game Alors, nous, ça nous est arrivé une fois, mais on sait pas vraiment en fait. Il se fait, euh, je pas, il a trop sur le colis, euh, bêtement, genre il euh, y avait une poutine de Ouais, là. il, il, il s'est ah, suicidé. est-ce que... Ouais, euh, ah, il l'a pas vu. Il galère là, les gars. Ils sont... Euh, ils un sont... lobby de, de c'est... En fait, dans ce lobby de taré, vous c'était pareil, euh, vous essayez de trouver la team un peu faiblarde. Bah, Ou vous tombiez gars, boucle en boucle sur les, les mecs pas, comme, de, de, de, comme des gros matrixés. C'était quoi votre délire Franchement moi j'avais pas trop le réflexe de farmer une équipe parce que ça va.. Me... En fait les mecs connaissaient pas quoi sans moi je trouvais. Ils mouvrait une fois, ils allaient sur le colis direct, ils partaient donc je sais pas. Et quand ça arrive, ré... ça arrivait que c'était trop bon. Oh il lui bon style il... Ah, il oh là Ohlala, ohlala. Là là. Oh, là la là. La ah, oh lane. Oh putain. Oh dommage, il a pas eu. Ah si il a eu ah. oh, Non c'est Aizen ah. qui s'est régalé. Aizen plus 3. Oh ah, ah. ah, frérot, il s'est régalé, il lui a tout baisé. Il y a un monde où il a le temps de récharger, il peut, il peut lui baiser celui-là aussi. Oh là là. C'est une machine FIFA, gros. Il se pose, c'est une tourelle, gros. Ça manque de charger à bloc. Oh tellement. Oh tellement. Oh la boîte de mun, nice. Et même le fait d'avoir main leste et livraison express dans le troisième atout. Pas, pas au même atout, ça me casse les couilles, moi. Moi j'aimerais trop qu'il y ait genre quand en fait. Les gars regardez FIFA, FIFA. hein oh là, là, il a eu avec oh la nein, dernière balle qui... Ouais oh oh. ils sont bien là Y'a un monde où ils, le, ils vont le faire hein Tu sais que ce putain de ah drone de brouillage il me casse les couilles perso C'est la pire chose hein moi bon, les gars, ah c'est un tips ultime avec le drone brouilleur. Vas-y, bon, euh, bah, hein. vous, Quand vous êtes brouillé, vous, vous ouvrez la ligne de map. Ah, ça, carte, ça te fait, t'aurais okay. Ah, Exact. Zach Shot, c'est Genre, genre imagine. Moi ça marche euh, pas, toi. Ta, Si, si, genre, imagine le drone quand, bruyant, quand, il est à Port euh, à euh, est et que t'as zoomé Port bah ça va te brouiller ta map. Et si tu dézooms, t'as un Non. en dommage. Oh, Izen Super Izen, il est dans une bonne game. Ouais. Voilà, il est très bien là. Non, non, non, non, en fait j'ai vu FIFA mourir et ah, vu, euh, je l'ai vu habillé sur table et j'ai vu Aizen à 13. Ouais, là il est à 13. Ouais, ah, il a bien fragué là. Là il peut faire la diff, hein. Bon, là pour le coup il est vraiment brouillé, le truc est au-dessus de lui, mais. Il y a un mec à 15 ou j'ai rêvé, rêvé Non, je crois que j'ai rêvé. Non, t'as rêvé gros. Il y a combien de Il reste 30 remaining zone 2. Il, il gère physique Il arrive à suivre je l'ai pas la vu la faire neuf, de shit pour l'instant, mais. Mmh, ouais, il a eu un peu mal, mais là il a un drone. Non, il s'est la... fait coller, il va mourir, je crois. Ah non, c'est euh, bon. Non, non, non. il lui a collé à côté. C'est bon. Oh my god, Fusen et tout, ça va mettre une me branlée encore. Oh. Ah, ah, il s'est se fait se se Ouais, ouais. c'est bah, ouais. pour ça que je vais repart, moi. Trop fort. Mais il a joué manette, mon ah, tacle. Fuzan et Penta, et sont sur les manette. Ouais, Oh la la! Oh la la! Oh le tracking dans la caisse! Il y a un mec derrière! Qu'est-ce qu'il fait dans le gaz le mec? 15k, il est que up 4 sur FIFA. il a 8 kills. Ah non, 8? Ça veut dire que c'est du Kiss y a. Attends mais. Du Kiss qui a 11? Je sais pas ce qu'il y a 11. Je kiffe, avait une 9 quand j'ai regardé il y a 2 secondes donc c'est lui je pense. Ah ouais, il a 11. Regardez dans quelles conditions tu dois te mettre. Tu dois rester dans le gaz, tu dois subir pour faire tes kills. Ouais, et là, regarde. Là, il a de la. ouais, il a de l'argent. La... Yes, là, il a, il, a, il a la hauteur, il oh peut couper toute la rotation, euh, FIFA. À tout... Il a trois il a, il a qui kills, FIFA, là, devant lui. Il va falloir qu'il soit bon. Il les a eus. Attends. Non, ouais. ah, il est cuit, il est cuit. Est... Aizen, il a il du vu mon Ashika T'as vu le regen qu'il a fait, euh, Aizen Bah, il avait des sous, mais il a pas de sous, ouais, il, il pourra pas sous, le faire. C'est ça le problème, exact. Et là, regarde, rigan là, rigan là il, sont il sont meurt, sont il a plus de regen, il ne peut plus rien faire. Ouais. Faut pas qu'il crève, là. Il y a ça des moments bon bon comme joué ça dans la partie hein, qui un sont clous. Après, toi, là, mec il y a beaucoup moins de résus. Il, il recommence à ah, jouer bah ensemble <rire> euh, physique. Il rejoue ensemble. Ah ouais, il hein. a pas d'arme physique. Bah, il a pas, il a pas ah, d'arme ah, physique, ah, il peut rien faire. Ça c'est un coup à perdre tellement de temps dans la flotte. Ah là, il va lui laisser dans la flotte, mais il a pas de pistolet, il peut rien faire. Tu sais qu'il y a une de... game les gars qu'on a fait. Je crois que j'ai fait 10 kills dans la flotte. J'avais shotgun couteau. Il y avait tous les tous les loadouts dans la flotte. Je les cuté les mecs sous l'eau. Ah tout le monde est vra... Il ouais, y a un mec sous l'eau là. Ouais le couteau de combat c'est qu'ils ont tous en multijoueur là. Tu tues en deux coups, tu te régales. Il assure là il peut vraiment le faire Aizen. Il a beaucoup d'FPS Aizen, T'as combien toi le choix avec ton PC? Wow il a beaucoup d'FPS Aizen ouais 250. Je suis à, à deux J'ai à... ah, a... pas t... en fait j'ai pas envie de te dire bêtise que je l'ai pas activé le, le truc à, à FPS euh, sur euh... J'ai pas vu encore sur cette map euh... sur, en, sur la grosse map je suis à entre 190 et 230 Et sur ah, cadre, un pareil que Aizen a... alors Donc je ah, pas, pense pas, que je vais pas être point Après j'ai euh... Là c'est tout le 4090 dedans avec uniquement code d'installer, hein. c'est fou, fou. Tout, tout ce PC est fait <rire> bah, juste pour code Pareil, hein, j'ai même pas Discord, après j'ai les 3090, mais là je vais changer, là je vais update. Nice J'aimerais bien avoir 240 40. constants 4090 et euh, Ah bah c'est pour les benchmarks. Hein. Et puis 240 ça te permet d'utiliser ton écran à fond quoi. Bah ouais ouais Franchement, bah, mais franchement je suis sûr que même avec la 4090 et le nouveau pros je pense que je les aurais pas hein, les, deux, les deux bah, deux, bah, C'est hein. Si, il faut, faut que tu t'opties le, le Bios en plus Et t'es bien hein Bah le mec qui m'optie mes trucs c'est le même que Aizen et, Il y a il 240 voilà. et ah, il passe à 180 d'un coup Merde c'est un grand indice Allez, allez ils, ont, ils ont bien remonté gros, ils ont bien remonté oh Merde, FIFA qui est en train de faire de la boucherie aussi J'ai l'impression que c'est un peu fini du côté d'Aizen Je pense que FIFA il a remonté en terme de Après Aizen il tout le monde, il va pas prendre des kills Ouais mais FIFA n'a pas ses armes et Aizen est dans tout le monde là C'est physique, qui prend un coups pour autant Oh yes Aizen est vachement bien placé Il a full de free kill en face Il lui vole tout, ah ouais, il, il lui, lui il vole tout normal. gros FIFA il est à l'amour il, il est bien là, il est bien Non, yes, yes. Oh putain il, est allongé. il a allongé oh, là, là. oh gros il est, il est et est normal, physique est Oh gros Gros il est dans une game de malade Aizen 23 kills. Trop fort. bah trop fort. Clairement. Ils sont jolis ces checks, Aizen. Hein. Quand ils check partout et tout, il laisse. Euh... J'ai l'impression limite de voir des checks des 6 euh... Il y a aucun, aucun angle mort, aucun hasard. Il oh regarde oh bien oh au bon riche. moment euh, chaque fenêtre. C'est vrai que c'est un truc de ouf. Hein. ah C'est un, un truc de ouf. Il a un checking, un temps de réaction qui sont euh, vachement rapides. Oh là là, oh là là. Oh le poulet Oh là là là En gros le, le Benji ça fait trois fois qu'il se donne à lui, ça, il se régale. <rire> um. Benji il est dans le chat, il écrit Go Aizen, go Aizen <rire> <rire> <rire> Aizen, fuck me <rire> 25 kills hein Je sais pas combien il a fait ah. 2 je vais les voir mais putain il a une fin game. Il a seulement 19 entre guillemets. Je pense que le reste ça doit se balader à l'eau, ça doit être du kills. En tout je pense. Physique à combien 11, ah c'est pas mal hein, ils sont up là hein. Ils sont up là les gars Ouais Oh putain oui, il enfin, a pas la map d'avant mais c'est pas fini McLovin c'est un nom de base McLovin c'est nom de bot, c'est nom... le nom par euh... défaut genre Ouais ah, parce que j'en ai 850 <rire> dans ah, les bah, games ah, comme ah, ça Ah euh, sur le <rire> sur, sur ma main, base, ouais, On, on aimerait les avoir McLovin hein. <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> <rire> ou Anon là au, au Oh là là oh, ah, il a pas eu de kill merde Bon bah les derniers, enfin le dernier il est en haut du coup Ah ouais Oh, le mec trop chiant, on est nico. On sur tire pas. Qu'est-ce qu'il fout Et là, en gros, ça va pas tirer. Ça le touche pas en fait. Ils Ouais, mais dès que ça va être cassé, on verra. Moi, je pense que Aizen va prendre le kills le tracking. Il devrait poser la boîte de lune par terre. Il y a FIFA kill genre manette. Allez, attention. Regarde, Aizen. Allez, F6, F6. Ils sont, Ils sont euh, attends, up 2 sur la 2, game. 2. 2. Up 2, c'est tout game, ouais, 2. Up 2. ouais, up 2. Ça oh, va 2. être chaud. Ils étaient down combien chaud. 15 Bah euh, non, très bien. de 12. Ouais, dans 12. Wow. Dans 12. Waouh. Down 12. Dans oh la la. 12, mais... oh, c'est ouais. comme nous. Euh, c'est comme nous, Id. C'est exactement comme nous. C'est pas ouais. évident, et face à des bons joueurs comme ça. En fait, surtout s'ils ont un énorme lobby tryhard, ça va être chaud. Allez, les gars, tout va se jouer sur les dernière. Et Zanifa. et FIFA ça a relancé, ça a relancé les gars. Ouais oh ouais, ça joue, ça joue, oui. Mais Zanatouk. Oh non. Sart, enfin, il est mort. Oh, oh mais et FIFA, il est en plus 3. Il, il et, fait et le, F F fait il fait le même start que j'ai fait tout à l'heure. Horrible. Vas-y, vas-y, on va, on va regarder ça. Là, je suis dans je suis une position, an. les gars. Je suis sur la chaise à genoux. <rire> <rire> je suis en, en semi-prière. <rire> <rire> et je tiens juste à dire qu'avec qu nos lives, les gars, on a, on, on a deux fois plus de monde que ça à chaque officielle. officiel. <rire> <rire> L'audience Warzone Call of, c'est pas ça hein, les mecs le disaient euh. Les préfèrent you avoir you la code vide, quoi Comment ouais, ouais oui. Ils préfèrent avoir la CDL Ça je trouve ça fou, ils préfèrent avoir la CDL quoi Ah franchement la CDL j'aime bien, hein. C'était 4 ans que j'avais pas radé Putain moi, ton je... point ah, de vue, ça, y a rien de plus ouais. que ça hein. Ah si tu joues grâce CSGO et tout c'est sûr que... Ouais les sports ah, codes c'est à chier regardez, a jouer par ouais, contre c'est trop ouais, bien a Et joué genre, genre, du, euh, genre du CS ou du Valo à la, oh, la limite Mais de, si de, de la CDL de t en. T en. Oh merde Pendant oh, ce qu'il a dit FIFA il a dit à son mate Don't you, oh. oh oh Il a parlé trop vite Il reste Aizen Mine de rien Aizen il choque là c'est fini Ah c'est bon On a pas le droit de se suicider j'ai appris ça pendant le tournoi euh, oui, Moi je pas, pas contesté, ouais. mais il y a marqué tu as le droit de jouer agressif Donc ça veut dire que ouais, tu, dernier, dire, tu es agressif et tu m'as ouais, en fait, fait suicider quoi Ouais tant, tant que tu t'écrases pas au sol c'est ah, on c est, c est, est ok Ah là c'est ça ouais Oh ah, merde il vient juste de faire son, son, son deuxième kill Aizen Il va pouvoir choper un shotgun en flammes et là je crois non ah, Mais il y a du moment en dessous ah, Ouais après, mais le mec qui est monté il lui a filé ses armes Ouais il y a un monde il prend le shotgun Oh la c'est Oh la taille c'est Oh yes non mais c'est des malades ah oui, les mecs Oh là, là, Tu l'as vu tirer l'autre en tombant Oh qu'est-ce la mec Oh frérot c'est des. c'est des fous les types Ils sont fous Il va prendre deux pompe en haut. Oh, yeah. oh il a des putains d'armes les mecs, let's go Camo Orion et tout en plus. En fait c'est nous qui devrions organiser ça les gars. Il bah, tu mets le cash ah, bien, avec Que DFR tu le cash et on que, que, que DFR <rire> et, euh, et, et, et, et vu que, que Physique beau. a passé les demi Les belges aussi quand même contre ah, ouais. les suisses Vous pouvez vous manger les doigts <rire> oh, là là, oh la la la Oh la oh. oh. la Tiens c est c est ces trucs mots, là en exemple. plus quand, tu, quand on les sous ah, pas Ça rend fou ce il est truc, truc. Il, il, il est down set là Physique Et rate ce qu'il fait FIFA C'est tellement stressant ça il lui vole. Il Ou a volé. le kill quoi. Ah, mais y a rien de pire là. Là vraiment c'est. Ah, mais c'est oh, l'enfer. Un mec cold, qui te colle. Hein. Ah, tu pètes un câble. Ah, tu pètes les plombs. Ça, en fait ah, c'est ouais. terrible. FIFA il est tout mignon, il est tout pipou. Là, il mais il putain, a volé, il quel enfoiré. Ouais. Ok. Oh, nice, il a hein. wipe. Il a tué les tryhards justement. Magnifique. Ouais. Nice. vraiment qu'il tryhardait <rire> ah, un parler, hein. <rire> Les mecs ils se collent en transpirant. <rire> bon appétit ceux qui mangent devant le tournoi. Un mec qui a pété à la mine. Oula, ouf! Oh là là, non mais le... le pompe il fait vraiment trop mal hein. Non. Il a failli mourir hein. Comment il m'a vu là euh... Oh. Oh vas-y. Ah, vas ah j'ai pas de chance. Dommage. Je sais pas il est le loadout. Ça va être très compliqué, compliqué hein. Je vais pas réussir à le voir. Ah le loadout il est hors ouais. Ah oui il spawn ah non ouais le colis en plus. Ah ouais bah ouais il est pas bien placé quoi. Physique il est bien économique comparé parlant. Hein. Pour Harry Gain ouais. Après là il faudrait un miracle hein. Y'a combien de kills physique Au moins 10 non Non mais 5. les mecs devant nous. Un ah, 5 ouais, ouais ouais il va arriver avant moi. Ah, je vois les lui dans la file des soins 11 et, et les ça, autres, au autres. Et ça aussi quand tu... Mec, aussi, il, est plus hein. léger, il est plus léger, il court plus vite que toi. C'est affreux, Je sais pas, Duki, ça fait, ça fait 4 minutes, j'ai une pub. Ah. Quoi <rire> ça fait une oh Oh, il une a réussi à ramasser un Elle va le confirmer, Oh non, non, non. Oh, il y a, il y a, y a, y a joué. Ah, ah, oh, oh, oh là oh, là, oh, là, oh, là il y en a. là il n'y qu'un confirmé, c'est y a plus le colis, il a pas d'argent. Ah là c'était le moment là, où il fallait là, pas mourir. Là tu sens que ça sent la fin et ça pue ah, c'est horrible. En, en, tu, tu en, en fait ton expérience c'est que t'as aucune chance mais tu te dis on sait jamais tu vois et, tu, et même pour ouais. les gens qui regardent tu, tu peux ouais. pas abandonner tu vois. Bah clairement pas je me mets sur la période de physique vu que c'est vu que c'est lui qui a c'est lui le dernier espoir on va dire. Alors Aizen n'a pas choisi de le sur ses classes. Ah là là, c'est. Oh, oh là la... ouais. voilà, C'est ce qui m'est arrivé tout le temps. Ils sont tous morts, ils sont tous morts. Si, si Physique meurt, c'est terminé. Il a il est 1 HP, gros. Euh, qu oh. Est-ce qu'il va le tenter? Votre coéquence... Oh là là, mais gros! Il fait que les tombées, gros, il les tue pas. C'est horrible. Oh là là mais les mecs sont increvables Il les a tombés trois fois, quelle horreur Oh ils vont tous se réa ces chiens Ouais, tu l'as dit. En plus il y a de l'argent pour le lui. Hein. Ah bah FIFA, il, il... FIFA, il vient il de s'acheter toutes, euh, toutes ouais, les classes qu'il avait, qu avait besoin. 17 kills, là ses armes, c'est un truc de ouf. Il, il, a, pas les, il a pas les atouts. Mais... Ouais, économiquement parlant, il... c'était fantastique. Hein. Aizen, ce barjo, il retombe dessus au pistolet, il tombe tout, le tout pour le tout. C'est un mauvais FIFA. Oh là là. Oh regarde, y'en a un qui lui retombe pas loin en plus. Ouais, check, ils sont côté. Ouais. Oh en plus y'en a un autre. T'as vu, y'en a un autre. Oh là là, mais les mecs sont à oh, pris. Oh my god. Ryzen Ouais ouais, il y a des énormes tryhards sur lui, il a vraiment pas de chance. Ouais bah vraiment ouais. FIFA kill, il a pas de tryhard. Hein. Ouais enfin, et Fifa ouais, il a des ouais, mecs ouais, accroupis bah en train de looter. Ouais c'est ça, c est, c est, c est, ouais. Tu vois, et, et c'est ce truc ils ont en plus, pentagone Fifa et tout, ils, ils ouais. sentent ce genre de truc, ils le... Tu sais c'est c'est les mecs... Euh... Ouais en fait c'est ouais. les super prédateurs oh, mais... qui sont comme ça, ils, a, ils arrivent à sentir quand, euh, quand oh, les autres sont un faibles. Non tu vois ils jouent pas en mode pute, ils font pas exprès de se suicider, il la il joue fer et tout Fifa ah, il la joue à fond Non c'est, je trouve qu'on avec avec Aizen tout ça et tout Même vous on est sur une belle génération de, de super bons joueurs tu vois Je suis pressé de voir ce qui va se passer avec le de code ouais. à ce qui paraît, il y a de la renquête qui va arriver On va ouais mais bon, bon, ça c'est un cheater, hein. Ouais, ouais, ouais. Je, voilà, cheater et euh. Parce et tu les league, mecs. C'est ils... un problème de ouf alors que le jeu est payant. Exception. Et même, on, et on, va, et on va être euh, effrayé, euh, les euh, gars. Hein. On on on pas pas dans des dans des un chiotte, il va y avoir 4 mecs, on va parler d'autres langues. Il va quitter la marque de il va aller. Oh Ils sont tous réa. Oh non la Dommage. Rate, moi, il se régale, gros. T'as l'impression de voir deux games différentes quand tu rames les deux POV. Ouais. Voilà. Ah mais d'où quoi Ah Aizen, Aizen a réussi à lui voler Oh là, là. Enfin, oh. Oh. oh non Il voulait le skin d'enflammeur On va t'en dire Mec, oh. tu imagines dans ce lobby là Il a 22 kills ce barjo euh... Ouais, franchement, les mecs qu'il a tapé là à Chica, ils étaient trop nazes. Hein. Il les a bien Vous avez vu un peu l'histoire de, de FIFA avec son daron Non. non. Son daron, bien. les gars, c'est un full passionné d'e-sport de ouf. Et depuis qu'il est tout petit, mais son, son daron il le pousse de ouf dans le fait de, de, jouer, de jouer bien, de faire des tournois, de tryhard, de, de, se, de se buter au jeu. Incroyable ça. Bah alors ouais, c'est voilà. que est on avait pour, euh, pour la LAN, oui voilà, exactement, il y avait Isoca, un ouais. joueur américain, il avait son daron qui l'a suivi partout Son daron, c'était rock, hein. Le rock ouais, avec Verox, c'est vraiment Verox, il il faisait pire. que crier oh, ah, il, qu il, il, il faisait que crier, on entendait ouais. que lui dans la salle, il... Incroyable Il, avait euh, il était à fond t'avais perdu daron frérot C'est limite, c'est pas lui qui faisait les calls MDR Pentagone les gars, ils sont up 40 What Ils sont trop fort, vraiment ah, ouais, franchement. Sur euh... En vrai, les gars, je, je jure, ça va être un match J'aurais hein. ah, aimé là, là, voir ton. ton, ton... C est, c est le tableau que t'as modifié, j'aurais aimé le voir, euh, Pumpkill. Mais je crois que ça va euh, être mon, ton ça va, ton ça va être mon tableau. Hein. C'est modo qui l'a fait parce que. Euh, euh, Rockstar Ouais. <rire> <rire> <rire> J'ai rigolé. <rire> Même nous, euh, on était objectif on savait très bien. Ah, la finale était dessinée. Hein. Après, moi, je pensais pas que les SFNL allaient gagner Oh, I that. I'm, uh, 20 kilos up ouais. Il a fait sa game, hein. voilà. Hein. Regarde, <rire> il, il sait qu'il qu qu a gagné. Vrai. Il n'y a, a pas assez de monde pour qu'il revive. Ah ouais. il, y a plus, il y a plus de shop. Ils ont gagné. C'est oui. fini, fini pour les Français. Les, les, tous les Français sont sortis. On s'est bien battu. Et ça, c'est le principal. Ah ouais, clairement. Hein. Oh ouais. Ah, ça s'est battu fort, fort, fort. Hein. De fou. Les ah, nations qui ont surperformé, c'est les Anglais et les Allemands. Ouais. ouais, Honnêtement, les gars, je vous le dis, je pense que les Allemands ils gagnent. Ouais, moi aussi. Victoire des Allemands. Je le sens trop bien, ah, genre là. Aussi, ils... Ouais. ils sont trop forts. Ils sont trop à l'aise, parce, en fait, parce que, Ils sont parce que Ils sont comme FIFA, mais okay. en plus rapide. Ouais, vrai, moi, je pense vrai, que. Ouais, ah, c'est vrai, c'est vrai. En fait, ils jouent hyper bien ensemble. Moi, je pense FIFA, il va faire ses kills, mais du je sais pas, je sens qu'il va choquer. Ouais, ouais, ouais. Il a été un peu plus faible là du jugeys, mais il a quand même été là. Hein. Faut, Faut voir si, euh, si, si il a bon là c'est bon. J'ai vu un de ses tweets, il a dit qu'il était dans une sale période. Ah, Parce que sinon, il est chaud. Hein. Et là, il est déjà chaud de base. Wouhou! Hein. Let's Oh, baby! Oh, Come on! trop fort en tête. Fucking god. I have 7k, I 6k down. Wow. Bon, bah, moi je vais mettre des deux GG. Gagnon. Attends, mais tu sais pas ce qu'on a eu hier, la dernière game avec Idz. <rire> Chaud, on va te fumer, c'était le pseudo. Oui, non, mais vraiment. Ouais, il, nous, ouais. il nous traquait, frérot, il nous traquait en plein tournoi. Ah, c'est cool hein franchement. Le pseudo, il je... mec quoi va Pentagon. Première, Je vais regarder Pentagone, je suis trop curieux. C'est un BO3, gars, ou c'est un BO5 par, par hasard BO3. Ah, je pense, je pense que j'ai des règles spéciales. Non, un 3 c'est pareil, bon c'est pareil. Ça arrêtait bien qu'il y ait un petit loser quand même en BO2, moi j'aurais bien aimé. Ouais je pense. Pas de ouf. Je vais faire des fusènes. Pareil Bon bah déjà FIFA kill down. Fakillou. Pentagone qui commence. Pentagone. Le seul 4 kills. un kill. Avec Fusen Oh Case Oh le tracking au pistol C'est un truc de ouf. Ouais bah je fais la même au clavier une fois tous les millénaires. Il assure du case, il est resté en vie. Mais deux soldats à Pentagon et l'autre au-dessus. Et il spawn au niveau de l'hélico là. Non, Jukez il va au petit endroit, il va au petit bateau, il y a l'hélico. Par contre, tu vois, ça va être une belle finale. Ouais. Parce que là, Jukez ce qu'il va faire, c'est qu'il va se vers et repartir avec l'hélico. Normalement, il fait tout le temps ça. Vous aussi, votre chat il dit Twitch a bug Ou pas du tout Ouais, ouais, c'est On me dit ça aussi, ouais. Ok, bon, on, on touche à rien les gars. Comme avant-hier encore. Ouais. Ouais, c'est ouais. pas que tu Et joues euh... Ouais. Oh ouais, Les gars, ils, ils prennent 50% les mecs, mais oh les <rire> enculés. <rire> oh putain. À quoi ils servent la tine putain. Vous avez vu l'autre streamer là qui a fait euh... Je sais plus, 300 000 subs? 300 000. Oh le mec Kaysenat. Kaysenat, ah, là, est incroyable. c'est un gros ce mec. Hein. Et le tout sur une chaise en bois gros. Ouais, il faisait des combats de non, non mais c'est n'importe quoi. Il fait des trucs de fou, ouais, trop. Il fait des trucs de malade. C'est trop drôle. Ça C'est ça se de tous les côtés là. Oh tu crées ça comme il gueule fort, il fait Il il s'énerve là. Ouais, derrière lui. Ah mais là, il y a 50 000 balles gros, hein. il à sa distance, ça a touché. Fait un 000 40 000. Non, non, non. Ouais, voilà pour finir premier c'est 10 10000 je crois. 5 chacun. Ouais. C'est où Ah, c'est 8. k pour les deuxièmes je crois. C'est plus grand chose hein. c'est 8k pour les deuxièmes donc 4000 chacun. Ah, c'est pas mal hein, putain. Eh mais attends, physique on va peut-être être top 3, je sais pas. T'as kannst auch da dahinter direkt. Les quais sont top 3. On peut peut-être top 3. Parce que là ce soit on est 3e ou 4e avec les kills. Ouais, mais c'est pareil hein. On casse des deux mains. Là, là, pareil. Ouais ok C'est demi quart et huitième Ok ok Parce qu'en kill vous aurez été troisième je pense Ah oui là Ils sont sur 3 commence mal pour les Allemands Après il a pas trop de kills du Là il a 10 Ah Fifa il a 3 kills pardon ouais 3 kills Côté Penta on est à 5 FIFA il en rajoute là non ouais. ah. ah non, il les a juste down Oh, c'est terrible ouais, si tu mets Non mais juke ils se tapent Non mais FIFA il tape des. Ouais, bon. ouais Il est ah sur des sacs, il aussi là T'allais ah. oh. dire... dire quoi, Eisen Je crois que t'allais parler de quelque chose. De... Non, non, non, non. <rire> je est de... <rire> de... sur des, <rire> des bons joueurs là. en vrai Ça faisait des conces et tout Non mais t'inquiète, genre physique, on l'a constaté, genre vous vous tombiez contre des malades mentaux et alors lui aussi, mais il arrivait à trouver des équipes qui étaient. Ah mais je pense qu'il a un radar <rire> il va ouais, avoir un radar. Ouais. Un radar ouais, à ouais. nous. Ouais, C'est vraiment ouais, star, mais, ce mais, mais, il, il se bat sur le skin non je pense. Hein, parce a ne, ne, que ne, de... Nous on était parti sur la théorie qu'il avait euh, l'instinct ouais, du prédateur non, ultime. Tu sais du super prédateur. Et il et sent qu'il y a un truc plus faible autour de lui. Ah Jokiz il a du mal là pour l'instant. C'est le seul Oh là là le move, dommage Oh, il s'est fait bait par le. Ouais, hein. <rire> il s'est fait bait par le. La, la fausse cible. Penta, <rire> il, est vraiment... il est vraiment très très fort. Euh... Ouais, ouais, mais Fuzan, hein, les deux. C'est pour ça, euh... hein, si il y a... il... oh, personne ne peut se permettre de. de. de fail là. Hein. Ça va jouer à rien pour moi. Oh, yeah, yeah, yeah. oh là, il s'est fait. Ah, ouais, pour moi aussi, il ça, ça, va, jouer ça va jouer à rien. Ah, il... Il ah ça, ça va Focal, se jouer à rien. À hein. ah, moins vraiment qu'il y ait une game où il y en a un qui choque et de la team adverse, il tape une 30 bombe C'est sympa je trouve ouais. les tournois comme ça. Ouais, vachement cool. C'est agressif, c'est pas mal. Ouais, les, les, les mecs de l'orga étaient vachement sympas. Ouais, ouais c'est vrai. Enfin, euh, celui qu'on avait à chaque fois, il te parle, il te... C'est oh, sympa, et, et mine de rien les gars, euh, un tournoi qui a été plutôt à l'heure. Il Faut le souligner. c'est ouais, C'est pas un Twitch enfin, rival pas. à chier là où on doit y rester 8h ou 9h. Hein. Après c'était à l'heure, mais nous Nous ils nous ont enlevé plein de maps pour être à l'heure. En tout, il nous manque games sur le tournoi. C'est sérieux Sur les premiers jours. Ouais. Bah, Quoi Il y a des gens, oui, que oui. de crash, il y avait un problème de driver et du coup on a annulé une map Ah oh, merde oh, et non. Même non. Nous, Contre Azen il et physique fait. on a pas rejoué notre première map hein. Ouais Parce que niveau timing on était pas bon quoi ouais. En bon, ouais. bon, ouais. Gros pour skipper ah. le retard ah, ouais, en, en retard. Mais bon quand, tu, quand ça arrive à toi c'est chiant quoi ouais. ouais bien sûr Oh, oh genre, non il enchaîne pentagon Ouais pentagon et un Ouais. FIFA il tape un peu des l'ascar là, il se tape des mecs fusillés à pompe Si ça pouvait arriver la game d'avant ça m'aurait fait plaisir Oh non, ah il ouais, en fait, il les coups, on Mais Pentagone c'est un démon, gros. Hein. Ah ouais, ouais. Euh... il a un tracking, mon pote, c'est insane. Ouais. Ouais. Ah ouais, ça fait voler. Oh. Ah ça, FIFA est très fort hein, sur le vol de kill. Hein. Bah, ah, ouais. Il t'a tellement de kills, gros C'était incroyable tout ce qu'il t'a volé. Ah, il m'a saoulé à un moment donné, il tire une balle. T'as réussi à lui en prendre un moment donné, tu t'es régalé alors qu'il t'en volait. Tu sais, le bâtiment où il y, y a un ah, souterrain, il y, y a le shop euh, au moins un Ouais. Ouais, ouais, ouais, ouais, je ah, vois. À un moment tu t'es régalé, t'as as, as croqué 4, tu lui as tout pris. Mais je pense qu'il m'en a régalé plus quand même. Oh, pentago, il, il a des, des secrets. Oh, oh non, dommage. Ah, il a pas ses armes. Ah, oui, c'est C'est trop ah, dépêché, il avait fait. des bonnes armes par terre, il a pas oh, Ah, dommage. Ah, FIFA, il va être caqué aussi. Je sais pas J trop c'est quoi voilà. les kills de Jukease Attends, mais. Non, des kills du Kaïs. N'empêche c'est une belle finale ça les gars Ouais ouais ouais On s'aurait été mieux 100% français forcément mais euh. En plus finale 4 claviers souris c'est beau Ouais ton clavier souris là je rigole J'ai regardé en plus je me suis dit wesh Et il a l'air fatigué je trouve Fatigué j'ai l'impression mais Jukaze il a, du, il case, pas, mis, il a hein. pas eu genre, ah, des, oui. problèmes de, euh, genre oui. des problèmes oui. de santé de malade mentaux il y a genre 6-8 mois oui. Alors il était dans le coma il y a 2 mois je pense. Ah ouais les gars, ok Ouais voilà c'est... C'est euh... récent, c'était fin Caldera je crois Ouais je euh, crois. Euh, il, est, euh, il doit encore avoir des séquelles Pitch ah, euh... Mais Même si je pense qu'il ça... doit pas être trop dans... C'est pas... Je pense pas que Rebirth ce soit son élément lui hein. Je l'ai jamais Jamais Ouais non ça doit être vraiment... En soi même FIFA je crois Ah oui c'est ça TTV 0 avant tir et, et toi toi. Ok, Après, okay. oui. ils sont. Ça leur empêche on pas d'être il... en finale, quoi. Ouais. Ouais, c'est <rire> ça. Bah, ça reste, ça ça reste des, plus des plus de grands noms. En plus, par contre. Je pense même pas, hein. C'est des mecs okay. euh, qui spam aussi Almazra, euh, ça. Parce qu'en termes de, de earning, c'est est, est quand même dans, la, dans les tops mondiaux, euh, FIFA et Joe. Non. Ah oui, mais Ouais ouais -shot, ouais. -shot, -shot, -shot, -shot, -shot. Le dos, ça va super du ouais, ouais, ouais, du de... Mais là, je vais enchaîner 3 ah, jours très intenses. Oh, très crispé bon, sur le PC. Je suis fatigué. Il, oh, si il fait qui va s'en mettre plein. Euh, si je sais pas si il ah, a peut-être pas vu qui se derrière. Oh, tu l'as vu la type de pangolin côté herbe ruine avec sur pinta. Non, j'ai vu. Il a foncé dessus. En gros, il y a 4 mecs bien fatigués. Ils viennent de col à Fifa. Ah non non non. c'est Fifa qui y va. <médicte> ouais, ouais, il va se régaler. Après, ça va Il y a la Tout le monde et est. Ça, ça suit de fond. fond Ouais, il y a que Zeko, là ah, Je suis pas sûr, mais. Ah ça va être incroyable, ah, gros. Ah, Fuzan il va mourir. il a pas compris FIFA existait au fond ah, Il, est il, il est peut mort. pas y aller. Je sais pas pourquoi il peut pas y aller. Il le sent pas. Hein. Ah, non, il. Ah, ben regarde, en tir croisé, Fuzan il va se faire casser en deux, gros. Ah, il attend la rota. C'est en up 2, je crois, Fuzan. Il faut laisser crever. Ah, ouais. Franchement, il a bien joué là. Côté mort. Les deux sont en vie avec les armes, ils vont être bien C'est hein. ouais, ouais. comme ça qu'ils nous nient tous Ils nous sur hein. ils... Ils... Ils les armes en hein. ah, ah, Ouais, il va sûrement prendre 2 kills tout le temps. Ah non, ah, y a un mec aux alliés. Des fois t'es trop tenté à ouais. rusher euh, dès que tu vois des gens en fait Après là, ah, je C'est parce qu'on joue pompe aussi, c'est pour ça les gars Ok, ils ouais. sont morts hein. Ouais, mais même dans l'esprit général du tournoi hein. T'as envie de tuer tout le monde, tu veux pas prendre de retard, tu veux tuer tout le monde limite se plaquer ça fait chier Ouais T'es un il est en sur frérot, il est sur du ouf. Hein. Ah ouais, pentagon quand même, il revient là. Hein. Il 3, ça co ça, combien de kills, côté FIFA J'ai crois il avait 13. Non, de... il a... Son... Je crois qu'ils sont up 3. Les euh... ouais, zones euh, ouais, de... ouais, ouais. sont up, non Ouais, ouais, up ouais, 3, je crois. Ouais. Après, la FIF en reprendre une team normalement. Pentagon va sur mon wedding. Oh là là, il survit. Ouais, Ouais, je vais que plus d'armes c'est là qu'il faut pas qu'il perde Oh, garde. protagoniste non, on dirait que je me Oh, l'autre qui s'est ultra serré Oh non, non l'autre qui s'auto-réa oh, C'est 15 15, 15 Et ouais, FIFA, ouais, là, là, même, FIFA là, ça, là FIFA il a, ça, il ça, a ses ouais. armes Il est en fin de game, c'est là qu'il est le plus à l'aise de FIFA Ouais. Attention façon, il reste pas grand monde là ouais. Par contre, non, il a toujours ouais, la ouais, même tête, gros. Qu'il soit en FFA ou en tournant comme ça, il est, oh, là, est, il, est si il, tu il paraît serein. Ouais. Ah bah là. Euh... Oh la reine. Bien trop vu, okay. serein, tu vois. Quand ouais. la mine. Oh le drone explosif aussi que j'ai pris tout à l'heure, j'étais en train de y repenser oh, ouais. Et ah ça, on Alors sait pas comment t'as fait non, pour rien casser. Bon hein, surtout j'allais tuer quatre mecs je pense. Star GG au drone explosif. Aïe, aaah. Il y c'est ça. T'as vu comment il a un style 2, bro? Ok, go for your fault, then go for your fault. Oh, ah, il non, a 13, ouais. Euh... Right. c'est serré là, hein? Ouais, ouais c'est ouais. très, très, très, très know, serré. Know Après, il reste combien de gars? 5? Ohlala, les gars, c'est une belle partie. Il a 17 Fusion. Ouais, Fusion, il se Je pense que le protagoniste a au moins 15. Ils sont presque évanes. Je crois qu'ils seront 5 hein, Ah, je peux quand même voir. 16 cotons. Oh, mm. Il y avait 13 Non ah, ah, 13, hein. non 13 et 15. 13. Euh, voilà, faut y aller les gars. Voilà, oh oh là là, oh oh là là oh là là oh là, oh là a de le là oh oh là ah ça, allez, c est c est et t'as vu, il se déplace tranquillement il se pose à des bons endroits, oh il est là, ouais, Non, non, Pas sur ah, il va prendre les kills. Ouais, ah, oh, ils, ils ont a fait 4 te... kills FIFA là. 0-0 ouais. ah. là. les amis trop bien. Ah, ouais, euh, le pompe avec le sprint truc ça a l'air pire ce qu'il les... bon, est. C'est serré, c'est incroyable. Bon, bah, il reste un mec. Ah oh, non, you... il y a le... pas un mec. Il réanime go... pas Il réanime il pas. il s'est hein. Ah il, a... euh, il sait pas. qu'il donne le... Faut qu'il essaye de voir. Il a mis un. Ah, ça a Ah, ça a. Oh la ça a réanimé les gars! Oh il ben y a deux à prendre! Ouais. Oh non, il a il mis une Et Tu vois, là il a ramassé un pompe et il est derrière oh 7, non, il il va joué, aller, tu ça a piqué les kills! Ouais. Non, mais là Fifa il est trop, non, non, il est trop non. derrière là! Oh non, non! Oh il a eu, il, a eu, il a eu, il a eu, il a eu! Ouais 18, 17, 1 1 Oh la la! Moi je suis en retard de fou aussi moi Attends up 2 pour qui la! Oh Ok, c'est ouais, serré. Ouais. C'est serré mais FIFA, euh, a pas sorti sa meilleure game. Eh hey, vous avez beaucoup aimé ah ouais, e le, euh, le, le, le spawn ouais, hangar, Aizen. Yeah. Hangar, hangar. Uh, uh, physique, pardon. Ah euh, ouais. Où ça, hangar à la ferme ouais, ouais, même ouais, même dans, dans votre tournoi, j'ai regardé un peu vos parties et les hangars, là où est Fusen actuellement. Là où il y a une... En vrai, j'ai l'impression qu'il n'y a pas des très bonnes équipes qui spawnent là-bas, bizarrement. D'accord. Il ouais, y, y, y a un mec qui prend une couronne sur Fusion, tu vois, tu sens que oh c'est euh... Ouais, ouais, ouais. Bah, pareil, c'est pour Opti, mec, pour looter plus vite. attends, oh, par contre, ce qu'ils font au pistolet, non, on peut pas. Oh, je peux pas faire ça. Oh ah, Quand ah, je vois es que ces pentagons qui, hein. euh, ouais. qui drop sur des, sur des mecs au pistolet, non, oh ouais, mais là, là c'est ouais. un lobby. Euh... Ouais, c'est un lobby de canton là. Je crois que ça va beaucoup slay dans le lobby là. Ouais, ah, ça va faire des kills. Oh là là, Fusen il, il est mort au pire moment, gros. Man. Il est mort au pire moment. Quand il la rush. rush. Tu ouais, ça... faut. Oh la la la la Non, <rire> pas trop non. Je sais pas pour toi, mais. Ah c'est. Si j'arrive à faire ça une fois sur un mec, je suis content quoi. Oh, oh là là, les joueurs crasses, la ça parle des pistolets là. Oh, Fuzen il ouais. se fait cyberbully. Ouais. Ah, c'est qui qui a 6 kills les gars Vous êtes sur un peu votre qui Pentagon non Pentagon ouais. La Pentagon il bombarde. Le lobby il bug carrément, 300 ah, piques, ouais, 400 piques. Ah il bug de ouf. What ça c'est le VPN. C'est les Allemands qui lancé, c'est sûr. Je sais pas mais. Ouais, mais ils peuvent ouais. pas restart. Ouais. Regarde, ouais. et ouais. gros 140 ms. Euh... Ah, le ping il est pourri. Hein. Mais ah, le lobby il est, il est ça, vraiment est pas, pas, t t es pas fou non plus. Je... Hein. C'est bizarre. Rôle de ah, coïncidence. Bah, ça leur fait ah, quand même. C'est ah, dingue. Ça, hein. ah, FIFA il bug pas ah, lui. Euh, FIFA il bug pas. il hein. était à 90 ah, de ping. Euh... Ah oui, là. La... Ouais, Par contre, Pentagon a beaucoup de kills. Par contre, il reste que lui là. Faut pas qu'il meure. C'est bon, tout le monde est revenu. Tout le monde est revenu, gros. Parce que ça leur aurait fait mal. Attends mais t'es en retard. Actualise, fais un petit F5. Ouais, t'as un petit peu en retard, ouais. Ah, mais le truc c'est que je suis sur le truc officiel, moi. Bah ouais, va mais ce tombé va, va, va, va, va sur le live de Pintard. Ouais, mais pour avoir tout le monde, quoi. Ah, oh. je t'agane. Je t'agane, mais... Oh Mais les gars, je suis là, <pas> Fusena... <rire> <un hashtag>, mais... <rire> oh ah, non mais, fait fait je... euh, mais Fusena, <rire> il, il se fait baiser de ouf <rire> En gros, il se pas, il se fait enculer. Non, on là Ah, ils sont up encore. pentagone Ah ouais Pentagon, il va. Ah bah, ok, ouais. Oh, il avait ses armes. Oh là là, il est trop bien. Il est trop bien. Ouais il est bien. Il avait ses armes, mec. mp 5 Ouais, c'est il fait pile Ouais, il mange. Ah, il mange bien. Ça j'ai Ah oui, et puis là. C'est des trucs comme ça qui font. Ah est là, est là, là, il prend ses kills, là, tu rencontres le temps qu'il gagne. Ça évite d'aller au shop attends, et tout. Attends, j'ai une, une question, les gars. On est 6 ça. Ouais. Il y a forcément qui sait. Comment on fait pour déclencher le radar le ah, sonar sur toute la map Genre ah, bon, là, écoute, il, tu il en eu un mec. Non, enfin, non, mais pas le sonar ah. sur une équipe. c'est du hasard. C'est bugué, je pense. C'est un bug, il bah, oh, alors oh, de base c'était pas un bug parce que sur le password oh, il... il parle de ramasser le c est, c est... La, la, médaille de... Ouais, la médaille bague La médaille que déjà ah, c'est pas, hein. pas ça hein, hein. C'était quand tu ramasses ta propre médaille en fait Quand tu ramasses ta médaille t'as mieux au Plus Plus, euh... plus un... Ouais, ah ouais La game. Euh, game est horrible plus oh. putain il... il passe pas une bonne game le pro ah, ouais Oh il bête ta câble là à il faut qu'il y Oh la la, oh la la, ce qu'il vient de mettre! FIFA? Ouais, FIFA. Oh balle restante, 1 HP. Ah non, mais incroyable, il lui restait 5 balles, il a mis 5 shots, gros. C'est en train de reprendre le dessus, parce que Fuzan il passe pas de notre game et il kill. Ça va être dur. Fuzan il se fait over-sodomiser, gros. Ça arrive, hein. C'est le problème, c'est non, il va se faire. Oh, il s'est fait hold, les mecs sont rendus là. FIFA kill kill ah mais ça, est il est bien, il a son ouais, colis, il est bien Ah il est en train de... ouais Ça ah y est, est, ça y est, bon, il revient, il revient, ah, il, revient. il a il ça, le contre le contre. Sévère, là, il a, pété, il a pété son crâne, il a pris le pont Ah de ouf <rire> <rire> est est <rire> a Il, il a fait il ah, il voulait jouer le pont Ça campe les colis de dingue là Oh les gars, regardes. Ouais, oh, ça vous arrivait quand il y avait genre 6 équipes sur les colis et que vous ne pouviez pas les reprendre Vous tombez dessus en boucle vous aussi Mais là, la pentagon il va pas bouger à mon avis hein il va pas bouger des loadout là Il va rester que dans le secteur ça va faire que revenir Il va se mettre pépite, Il a 12 kills là ouais Ah oui oh bien. 12 12 là, kills, ouais, il 12 kills Pentagone Il a fait le start là Ah il a fait un bon start 14 Il joue ciel. quoi Izo au -pompe, ouais. Ah ouais, pompe Ah bah les deux ont pris le pompe c'est un lobby casse-couille, je pense hein ah ouais. Pas d'MP5 C'est euh, comme ça qu'il jugé en vrai Il a pas vu à gauche Fusel là ou il l'a jamais à terre Ah ouais Non il y va il y va Oh. Il l'a entendu, il est juste là. Ah ouais, suis... 21-14, hein. 21-14 pour Pentagone. C'est énorme. Oh, Alors, Fu et Fu beaucoup, Fusen, hein. il est en train de revenir ouais, extrêmement ouais, sale. Ouais. Gros. Ah, il... il a bien Deux déjà, c'est pas grand-chose, mais genre, ça, aide, ouais. ça, ça aide, un peu quoi. Ouais. Des fois, oh ça oh là là. se joue un kill donc il, euh... il, a, il a une team tranquille qui est en train de lui tomber dessus le Fusen. Oh là là, il se régale gros. Qui fait même ah non même pas Ouais c'est tout fait voler ah, Il a pas trop de timing là Oh the fuck le mec en l'air euh, Tu sais a FIFA qu'il l'a senti hein oh, Ils se battent pour se voler les kills c'est un truc de malade C'est un truc mmh. de fou. Oh Fusel l'a eu je crois non oh ah, Ouais ouais je crois ah, il s'est fait voler 3 kills l'a eu hein. Avec le... Avec Il donne 3, il donne 3 On ah, euh, ah, donne 6 ah, En ouais, tout là ouais Là y'a y a 25 y a 18 à 21 a 18, non 25. Ils ont 25 et pentagone. Les Allemands. Ouais. Voilà. C'est vrai que Pentagon. Piecewise, part il allait jouer les mecs le qu'il a qui va se faire niquer. Ah bah ben tu sens Fuzan et Pentagon oh, là, tu il... il enchaîne hein. Il remonte du kill. by Oh la la FIFA, foot. Oh la la. Oh, FIFA il vient de faire une full team. Oh les bons. Oh ils vien couteau, euh, ah, ouais, il vient de rater je... un couteau Fuzan. Ouais. Il vient de se foutre en l'air. Ah, je... Oh la je... oh, la, il reste que FIFA kill. Ouais. ouais, ouais FIFA qui met, là, il est ça, trop ça, bien. Ça. Il y a que un mec, il est bien. Dragon ouais, ouais, ouais. c'est skill. Bagger, bagger. A oh la. Il bug, il bug. Ouais, est, euh, je pense c'est Twitch. Oh, ouais, ouais. ouais, ouais, c'est. Il est bien monté FIFA là. Ah, regarde, ça, va, ça prend le quad, ça, ça se dépêche d'aller sur les autres POI Le quad, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. il était bien là, bien. <rire> il l'attendait, il savait qu'il allait le être... jouer. <rire> oh la la! Oh la la! Oh la là la! Là. Oh la la! Oh mon dieu! Oh la la, Juke! C'est quoi ça? What? Comment il a fait pour tenir, Juke? Fait... Oh, c'est incroyable! Comment il a fait pour tenir à Stasso? Ah, c'est bien pour lui, ça le permet de revenir parce qu'il est un peu down là. Ah, ouais, alors, il dedans, ah faut qu'il rentre dedans là tu pour rentrer dedans. Ah, il y a petit bol de pompe ouais. ah, Moi j'ai du délai. Tu vas ah, aussi je comme, toi. Un team, là, je comme toi, comme toi. ça. Tu kill. Ouais. Une... Nice. Ah c'est un du de fou, fou les gars. Ah oh, c'est incroyable. Ils sont tous remontés là. Ouais ah, mais je pense que le pentagon fusionne toujours. Par ah, contre, ça white, être ah, hein. ouais. que c'est qu le meilleur. Ah, vrai, y a 28-28, hein? Y'a égalité Yo, là. Man... Ah ouais? il ouais. Ouais, ouais, ouais. un de quand même, du coup. Ouais, y a toujours le up 2, Mais ils ont remonté là, est le fuse, Ah, Oh, je qu'ils moi Oh, rien! Je sais en... ah, pas, pas comment il a fait le fuse pour remonter, hein. Parce que vraiment, j'aurais été au fond, hein. Ah, il avait 3 kills au début. C'est là qu'il est sous le. Il a repéré une équipe, Oh, il a repéré une équipe. Tu sais comment il les a fait les deux? Ouais, ils ont l'air d'être bien chiants, par contre, les mecs, hein. Ils ont ça pas l'air incroyables les mecs ouais. au-dessus de FIFA. Il y a, bien bien chiantes, de y a des teams bien chiantes, il y a des teams qu'il faut farm en vrai. Oh là là, oh là, là. Oh là, là. il les a affogés, les oh, oh. Oh. Oh, oh là là là là là là là. Oh mais derrière lui il a été trop nul. Attendez mais êtes faites sortir le POV vous là. FIFA qui vient de faire une. Ah Je te conseille d'aller sur FIFA il a son logo. Ah, vous avez pas le multi comme Moi j'ai toutes les Ah ouais, bah ouais, c'est ça le truc. J'avais pas le depuis tout à l'heure. Mais nous vivre le moment. On a une semaine de retard. Ah oh ouais, frérot, tu tapes la minute plus la minute. Ouais, oh, on a deux semaines de retard. <rire> tout, le monde, tout le monde dit. Yeah. Oh, oh, oh. il on, on, hein. on, on se sera <rire> déjà barré, ça <de>, sera <rire> fini, tu seras encore là. Oh, ce <rire> ouais, il a gagné oh, le tournoi. Gars, ouais. Oh, là là. Oh mmh, oh, la mais tu vois, là, là, là, on a deux secondes de retard. Ça va hein Mais n'empêche, même, t'es un tournoi d'Activision qui est à 50 000 balles. Tu, tu, tu montres la qualité des serveurs immondes. Ouais, C'est terrible. As ah imagine, tu hey, attendez, attendez, mais tout à l'heure on est tombé contre est un cheater hein. contre Ah vous... C'était Ethan, un... il y avait bien un cheater dans votre lobby ah, Oh, ah, il nous a ouais, tué trois fois, ouais. nous Ah, bah, <rire> ah bah, okay. le, le, niveau, le niveau 31 là ou... 100, euh... non, 240 Il y avait un skin Neymar Mais je sais pas si vous oh, avez fait... Oh, il Ouais, il m'a sodomisé ou... Ah ouais, parce que... bah eux mais... Et rentre-toi compte quand même qu'ils ont... Enfin, en plus, c'était sur notre POV, Ça veut dire qu'il y avait le cheater dans la BOV de Colomcy C'est qui qui avait le cheater C'est Pant T'as vu frérot comment il a, comment il a anticipé qu'il allait se poser parfaitement là Ouais, ouais, pour le raison, t'as juste on est là, on est là, ouais. ils sont up de combien là Bah, de 5. Oh, les deux sont knock Oh, les deux sont knock, c'est fini pour les deux autres On fait quand même une belle il reste deux mecs. Ouais, il reste deux mecs, mais. Oh frérot, je suis à leur place, je vais poser les 35 000 au shop. C'est ce qu'il va faire, c'est ce qu'il va faire. Ah, c'est risqué. Oh la la la. la En vrai, c'était tellement horse. Frérot, c'est le move à faire. Le mec arrête. Ah oui, c'est 4 mecs. hein le 4 déjà. Ouais, il va prendre. Oh, les allemands, ils doivent crier. Ouais, ils ont. Oh là là. Ils vont rattraper tout le retard. Oh non! Oh non! Oh, il est allé à. Oh là là il a pété un câble. Et comme ça, là, il pose l'argent. Oh mon dieu, les mecs, ils se mettent pas en plus. Oh, c'est incroyable. Là, ils posent l'argent au cas Des Pokémon. Oh Des Pokémon. Tu veux des Pokémon? Il va donner l'argent, hein. Il va reste le mec, hein. Oh gros, je suis. les mains en l'air, gros. Oh les gars c'est quoi cette finale de fou putain Il va lui donner l'argent hein. 16-14 pour qui Ils sont up 2 FIFA kill là, égalité, en fait. Donc, il, y a, il y a égalité en voilà, fait Il y a égalité ouais. Oh la degris C'est ce qu'on appelle de ne pas avoir de chance hein. ah ouais, non, trop oh. là. Il a posé là-dessus au jeu Laissez-le, diez, ne pas mettre de pêche à l'autre Je vais smoke le bar, je vais <laughs> smoke le bar Je vais smoke le bar, je vais le faire comme ça ah il va pas rester c'est sûr. Il faut ah pas qu'il y ait 3 Gros, mis... gros mis... des... il lui met une smoke et tout pour, euh, pour, <rire> <les LED>. pour <rire> le mettre bien aimé, tu <rire> vois. <rire> Genre vas-y. Bah. Ah, il l'a vu là, c'est ah, trop long. C'est mort. En gros ils ont quand même pris beaucoup de kills hein. Ah ils sont faits. Là ils sont off 1 du coup. Ah ouais y'a pas ce devant. Bon après ça veut rien dire ça. Oh tu je un kill. Bon. Ah non, vas bah c'est ça... ça a pulls, tranquille, je, tu, tu sais, tu sais qu'il y a un là monde là. où ils vont garder l'argent et au cas où ça revienne sur le shop, ils... ils vont le jouer tranquille Ouais, ah, je pense que le mec, Le mec en face, fait, il a l'air d'être Oh là, là là là là là là mais à quoi on assiste C'est trop marrant. c'est trop intelligent surtout. Mais le mec en face, il a l'air d'être... Il a quand même réussi à lui doffer une jump devant et tout. Il a pas l'air d'être fou. Oh, Tu chopes en vrai Pas un Pokémon en ah vrai, déjà, regarde. Hein. Et là, ah, il fait ça, exprès de poser vrai, le truc au milieu du cercle. Attends, il est peut-être pas fermé. Ah ouais, je sais pas, parce que des fois en il est ouvert. Il lui a posé devant les yeux, gros. Oh, il est mort. Ah, il est mort. Ah, il est normal. L'autre il reste caché. Non, mais c'est le move. C'était le move. Il a réanimé là. Il a pas fait exprès de tomber de toute façon. Dis-moi qu'il a eu l'argent. Ouais, attends, ah, mal, en plus il il il de de y y le shop il peut y aller Il va pas y aller Parce qu'il pas Et si il beurre ça serait marrant quand même Ah de ouf Le mec il abuse de ouf de ou pas y aller. Euh, ouais, il a de l'argent la ouais, le mec Lidl, Lidl. Lidl. Attends, ah, du coup ça fait quoi ah, les gars Plus un fils va kill Pas sur la dernière, oh mon dieu Imagine ils gagnent grâce à leur preuve Tellement punch, j'espère qu'on l'air strike les pauvres ah! Moi, c'est ce que j'ai fait, j'ai rien mis dedans presque. Putain, oh les gars, j'ai fait la t'as mis au moi, 3000 et tout. Ouais, j'en ai mis 7. Oh, <rire> oh non, non, non, non, non. Mais ouais, mais après, je faisais des vidéos sur YouTube, le code ouais, bah, partenaire, oui. tu connais, ouais. tu vois. j'arrivais à les faire ouais, transférer. Le ouais, voilà. Mais, euh, mais ça me fait, en fait chier de pas pour que ce Qu soit transféré, j'aimais bien moi à l'époque. Ah, oh le drone start et tout. les merdes qu'ils ont pondues Bah, moi, Messi et tout, je stream, moi j'ai payé comme un fusion direct. J'avais tellement ouais. des skins et de et ouf Mais attends, je joue si il y a le mec défié. Après, c'est sorti après un an! Les bons, les, skins, les bons sont skins! Après longtemps, ouais! En promo au début, mmh, c'était Je me rappelle plus! Je jouais pas au début, Warzone! C'est vraiment ça, de des, bien sauva des sauvages, gros! Tu, tu vois le pentagone et le FIFA qui se courent partout à côté! Ah, ouais. ah non, mais vraiment! C'est oh des tarais, gros! Oh là là, je keys! Rat le gros, il a le droppé 2 pistolets, pistolet a... oh, oh! Oh non! Oh bah. Oh là, tout gagnant, vrai. tout gagnant. Qui c'est Poulix? Oh là là, il lui a volé! Oh. Apex Poulix! hein <rire> j'ai vu! Les gars, c'est. Ils se sont fait wipe, les gars, va falloir enlever les wipe Mais non, il reste une team de FR en fait. Il a fait de la troll. X French XX, adieu. Ah ouais. Ah mais tu imagines pendant ces 3 jours les mecs qui jouaient le soir à partir de 18h <rire> Ah ah ah Ah Ça devait pas être rigolo <rire> hein. Fusen il a pas vu de monde pour l'instant ouais. euh, Là il, il, il prend le temps FIFA Il prend le temps d'aller chercher ses armes euh, Mais Fusen j'espère qu'il y a des mecs sur lui Parce qu'il a explosé son hélico Il va perdre beaucoup de temps s'il y a personne où il est a fait du kill pile où il est en plus Donc je pense qu'il a personne je, je... Ah mais Fusen il vient de se faire roue gros. Ah non ah, si, ouais, si. Il a sont son full Ah, si, il l'a eu. FIFA, même stratégie, hein. Il, va, il va, va, va faire. On a, euh... télé, on a même plus de télé là, regardez. C'est bon, c'est. On est au premier on jour du aller. tournoi là. Mais ça <rire> rien d'actualiser, je crois, on est juste. Ils sont oui, on genre, ouais. ouais on a genre retard. Vous êtes sur le film de Connor Ouais. Ouais, on est en fait, vraiment En fait, regarde FIFA les filles qui fait, les gars. Ouais, euh, Mettez-vous sa POV, vous allez rigoler. Mais là, il tombe sur. Ah, mais ouais mais parce que, que regarde, case, ouais, ça fait deux fois dans la game qu'il va dans ce secteur de merde Et en fait dans ce secteur de merde où on dirait qu'il y a rien ouais, il y a de... mais il y a tous les tocards. Ouais même ouais, ouais, sur le Joukais il y a que des... il y a que l'air ouais, ouais, a qui ouais, n'est ouais, là par et, et surtout que les jambons ils doivent se retomber dessus en boucle bah, Ouais c'est ça Tu vois là Tu trouve que... Tu la merde là tu les fermes en boucle Exactement c'est incroyable Voilà Ah il y a pas de swing, il a rien là Qu'est-ce que c'est que ce qu'il fait le mec là-bas? <rire> mais le mec il est au bout de. La... Il fait au quoi au bout du port? Il pêche? Non, c'est pas possible, y'a rien à faire ouais. ici. Alors pourquoi on peut pêcher maintenant? Ah, euh... <rire> mais y a rien à louper <rire> <rire> Il fait l'easter ouais. <rire> egg! Il est bon 11! Ah, d'ailleurs, c'est toi qui me l'as appris. Euh... Euh, ouais, avec bon tous, ouais. les, tous les trucs à ouvrir là dans le couloir. Ah, ouais. je l'ai montré à ça, c'est un mec. Ah, c'est euh... stylé hein! Ah, c'est ah, stylé! stylé hein. puis, oh la nade! Oh, les gars, la kill, il perd. Ah ouais mais là il est trop bien hein ouais, FIFA FIFA euh, FIF... attends, FIFA est là il est il est fantastique hein Ah oh, mais attends y'a up un pour. Il y a 7 Juke euh... FIFA ça y est là. Oh, ah. le yeah, il est trop fou. bien Là ils explosent là. Il les, 18, gars, les gars les ah, gars, il, faille, il faille... Si vous vouliez de l'argent, il fallait parier FIFA hein. Ah ouais voilà. Ah la game d'avant elle a fait trop mal avec Et la double frappe. Oh la! Là, là. Oh, regarde, regarde son placement à quel point il est parfait frérot Oh. Masque doré en plus il est bien, je pense qu'il va pas mourir. Non, il meurt pas là. Sur... Oh, quoique! Ah, ah, ouais, quoi oh, que que. Quoi, il y a un quad à droite, faut qu'il prenne le quad. Ah, ouais, un... bien, bien vu. Bon. Ouais, il l'a vu, il l'a vu. Oh putain, en fait, heureusement il y a le quad. Ouais. ouais. Et regarde, tous les As sont alignés gros. Hein. Son masque il va péter, mmh, il sera clairement, tous les, sortis. Clairement. Ouais. Vais, les Allemands là Oh non, c'est écrit. c'est un... écrit, c'est FIFA ah, qui a gagné. Il a 12 qui en plus. Oh ah là ouais, là je crois que oh, la Les gars, de... c'est écrit, c'est écrit. sur la dernière game. Oh, oh my god. god. Je crois qu'ils ont... ça a dû leur briser le moral, c'est la double frappe, C'est tellement dommage. C'est ah. ça. Oh, il se permet même des 3-6 ah. carrément. Ah. Et <rire> ah. <rire> ça, il le fait tout le temps. On même pas son loadout. Genre, le mec a pas de plage. le mec est dessus Oh là là, ça... Du caviar, ça Ah ouais, ça lui a l'air bien dit ça. Ils sont payés les mecs ou quoi là C'est lui coquico Il doit avoir une ah impression ouais. de malade... Franchement là ça va être chaud pour eux. Hein. Putain. Oh, il a même, ah, a même pas putain. Il meurt en plus oh, oh là là. Oh là là. oh il est mort Ouais oh ah, mais mort est mort mais l'autre est mort mais attends la la la Attends, qui c'est qui a 4 kills Oh le protagon? Oh ou ouais, ah, mais c'est 4-4 Ah, il ah non, c'est pas En plus, la... la game ah, elle se vide très très vite là. C'est ouais. fini. Bah, hein. ouais, parce qu'il wipe à chaque fini. fois en plus. Donc, Attends, mais ça, ça va être mon FIFA du coup qui va gagner là. Ouais, ouais, ouais je ouais. crois bien. Je crois qu'ils se sont pas remis de la game d'avant. Hein. Oh! Oh, Fusen! Oh, le okay, coquin! Ah, dommage. Ah, il est mort. Ouais, est... il est pas si coquin. 28 à 15. Down euh, 14. dragons ah, là il est. Ils doivent tellement hurler. Bon, bon, hein. Ils doivent vraiment hurler. Ah, a... Mais je sais pas si la frappe ils, ont pas... ils ont pas dû avoir la merde, oh, no, oh, non, oui. vous... wait, Attends, c'est Ils ont gagné Ils ont gagné Il est mort. En vrai, ça les arrange bien. Ah oui, ça les Ouais, mais ils sont morts Je suis vous... mort la la la la game! Ah, ils ont détruit la dernière game! Ah, la game de ils a chopé les bons kills en bord de mars! Je pense que j'ai pas eu leur stream comme tout le jour! Ah ouais j'ai pas eu leur stream, mais je pense que quand ils ont tous deux par la frappe, ils ont pris pas de trucs à nous. Bah, déjà la game d'avant, Quand la même game d'avant boucle! Et ça, c'est ça qu'il y a eu envie, Ah, la frappe, je sais pas s'ils ont eu l'air de la frappe, je pense pas, c'est pas possible oh, qu'ils soient par tous les deux en même temps. Bro, we map, ah, yo. dommage, ils avaient dominé euh, oh les deux games. God. Genre, let's, go, genre... let's go, man, come on! Ouais. une game comme ça. <rire> yo, let's go! GG's to them, bro, GG's. <rire> <rire> oh je suis content God, pour lui, gros, il mérite. Ah il a trop bien joué ah, hein. Ouais. Ouais, il gagne tous les tours les Allemands ah, ils ont fait. Oh, mais... Parce que les Allemands oh, ils en ont fait des ah, kills apparemment, sur le tour. Tour. Le, fr le Blabla, frère Blabla, FIFA Blabla. les gars. Il a pas payé. Ce putain. Oh, ouais. de... ouais, ah, ouais, ouais, ils ont fait mille des... bombes à deux, je crois. Bah ouais hein. Ah c'est complètement insane, mec. Après il fait mille bombes chacun, bon. C'est déjà énorme hein. Ouais mais c'est la victoire là, je pense que c'est premier ou que C'est ça. Bon après c'est sûr qu'il y a le billet aussi, faut pas mentir, mais. Ouais. que c'est premiers quand même, c'est. C'est la C3. Ouais, le geste, il a cool. cut instant. Il a cut instant ah ouais, Non, il a relancé. Ah oui, non, il a relancé. A ah. ah, euh, <rire> un, moi, je me suis fait de l'arrêt instant. Je ah, Je sais pas si je dis GG, moi, au final. Ok. Bah, tu t'es fait, fait sortir par ceux qui ont gagné. Tu pouvais rien faire. Ouais. Ouais. Oh non, bah, c'est clair. Bon, les gars, c'était un plaisir, en tout cas. Vachement cool ouais. le petit cast ensemble ouais. à la fin. Ouais, c'était cool, les gars. Il y aurait d'autres tournois comme ça. Hein. Ah d'ouf oh, Franchement, c'était vraiment fun, non ah, vrai, si le fin, on, les losers, on se rejoint ici, moi, ça me va. <rire> <rire> eh ben, Crenne-nous un vocal parce qu'on va souvent être là, alors. bon oh, bordeaux. <rire> <rire> non, faut pas dire ça. Non, on rigole. <rire> bon allez, gros bisous les mecs. Ah ouais, merci à ciao. Les gars, merci beaucoup à vous pour tous vos gentils messages. J'ai reçu des milliers de messages sur Insta, sur Twitter, partout. Vous avez envoyé trop de force. J'espère vous avoir rendu fier avec Eids. On est arrivé en quart de finale. On se fait sortir par Aizen qui lui-même se fait sortir par FIFA, qui lui-même gagne le tournoi. Euh, je pense que c'était écrit comme ça. C'était vachement sympa. Et c'est encore euh, un tournoi. bon. On, rap on rapporte 1000 euros chacun avec... Euh, J'allais l'appeler euh, Aizen avec Idz. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà ça. J'espère... Que vous avez kiffé, j'espère que vous avez passé un, un bon moment en compagnie pendant ces trois jours. Demain, je suis off, demain, c'est repos. Euh, on se retrouve samedi en pleine forme. Je vous propose ce week-end euh, pas mal de solos. Et juste le samedi matin, je vais jouer avec un autre gars qui est Tourneur Fraser, qui est vachement gentil. Vous l'avez déjà demandé plusieurs fois de, de le faire revenir parce qu'on avait joué ensemble juste une partie euh, en random. Je vous fais de, de gros bisous les ultras, c'était fantastique, j'ai passé un, un super moment. Prenez tous très soin de vous. C'était Monsieur Ciao.